All right, everyone welcome we're going to talk today about extensibility in dhs2 for those of you who don't know me my name's Austin mcgee i'm the deputy tech lead for the dhs2 software team and i'm apparently too loud because Max is turning me down. <laughs> um, that's the first time that's ever happened. Uh, <laughs> welcome everybody. So today we're going to talk about extensibility, and I have a, a good group of, of folks to join me up here today to talk about uh, real-world experience with extending dhs 2 um, But first, to get people kind of in the mood, um, who here has ever installed dhs 2 and never touched it again, and then it just worked for the rest, the rest of the time you used it. It, it? It's out of the box, you install it, it's, it's, you never touch it again. Anybody raise hands. Who has done the opposite? Who has had to had to configure it? Maybe had to extend it a little bit, had to change it. Raise your hands. Raise your hands on Zoom if you're if you're joining us there. I'm surprised. So so some people are are maybe maybe just working with empty DHS2 instances. That seems possible. Um, <laughs> maybe we need to work on some data use uh, in in those cases. Um, but what the the moral of the story is that dhs 2 always needs to be adapted to the local context. It almost always needs to be changed, needs to be extended, needs to be integrated with other systems that are around it to match the workflow and the use case for which it's being used. And so what we're going to talk about today is how we as a, as a community and we as the global software team can help to provide infrastructure and support for those extensions to make them easier lower cost, easier to maintain uh and and uh so on and so forth but before i get started with that i want to take us wind us back to 2019 um not for the obvious reason but because that was the last dhs2 conference that was here uh live in oslo and back at that time we had something a, a vision called the application platform that We hadn't even started to, to, to roll out yet, uh, and I gave a presentation uh, with this slide that is kind of dizzying, but it shows the cost of maintaining applications in DHS-2. This is particularly for the core team, which maintains 30-plus applications across multiple versions of DHS-2, many libraries that support that, and basically we're maintaining hundreds of code bases in order to keep DHS-2 running and provide all the features that you want across multiple versions uh, in uh, in in the wild. And that that's only a piece of the puzzle because then there's also everyone else out there who are building additional applications in DHs2 to extend that functionality functionality locale. build up an application and so what we did by introducing the application platform um, one piece of our extensibility infrastructure i'll talk about some of the others later is to do what's called inversion of control where instead of allowing an application to basically take control of your entire web browser and do everything which means that the developer that's building that application then needs to do everything for you. We flip that around so that DHS2 provides an encapsulated space that is a smaller problem space for the developer to work in, makes it easier to build something new, easier to iterate, and also easier to maintain those innovations over time. We also have Built since 2019. Nous avons aussi mis en place non, non, depuis non, non, puis, de, alors, euh, 2019, bon. nous avons mis en place commencé, écosystème, un écosystème de que, développement d'application. Euh, depuis de, 2019, on a euh, essayé de... Nous n'avons pas seulement partir, à, mis en place cette mais, application, nous l'avons déployée. Application. Nous l'avons partagée avec les autres utilisateurs de DHS2. Nous avons reçu le feedback et c'est l'ingénier de que nous allons de multiple stages of what an application needs to do or an extension needs to do in DHS2 you need to build it you need to maintain it over time which is a lot harder than people anticipate you might share it with other people and that also comes with costs and also uh, challenges because you might be installed on a DHS2 instance that you've never seen before you you you maybe never will see because your your application then needs to work in uh, votre application doit, uh fonctionner dans un uh, contexte context précis. Dennis hallway which he was talking I did not prompt him about this at all, I promise. Um, he was talking about What application Désolé, chers participants, nous avons eu quelques problèmes techniques. Donc, on vous parlait euh, des innovations qu'il y a eu dans dhs 2 depuis euh, 2016 jusqu'à présent. Et nous voulons vous dire... Nous sommes en train d'améliorer la plateforme de DHIS-2 et c'est pour cela que nous avons essayé de mettre des applications dans l'écosystème. Nous avons tout sais, fait dans le DHIS-2 et c'est nécessaire pour pouvoir représenter les unités d'organisation, comment permettre qu'on puisse les sélectionner. Et ce n'était pas euh, très facile au début. Donc, il faut prendre cela en considération si vous voulez bâtir une nouvelle application. Donc, aujourd'hui, les choses sont devenues euh, plus simples. Pour le nouveau DHS2, maintenant pour la plateforme moderne de DHS2, on essaie de tout faire pour mettre en place des infrastructures qui vous permettent de pouvoir bien travailler et sélectionner les unités d'organisation à, à tous les niveaux. Maintenant, je vais vous parler de cette plateforme DHSE comme une plateforme. J'hésite à utiliser le mot plateforme parce que euh, on en fait trop usage dans nos lexiques, mais c'est le mot que nous utilisons depuis, donc c'est pour ça que j'ai pas le choix. Donc, qu'en est-il pour cette plateforme d'extension dans les ACSE? Le, celui qui est puissant, euh, c'est le REST API. Et plusieurs d'entre vous devraient le savoir déjà que nous avons euh, un REST API qui est très euh, documenté, qui vous permet de bien travailler dans DHSU et également de faire euh, à partir du de design, c'est très facile. Parce que tout ce qu'on peut faire dans l'application web de DHIS2, ça se fait à travers de l'API et nous faisons tout pour que tout le monde puisse euh, mettre des extensions d'applications aussi. Aussi, nous avons euh, le cadre de développement de l'application web qui utilise euh, la version de contrôle et ça nous permet de pouvoir mettre en place aussi euh, des applications de téléphone. Et hier, on a parlé de plusieurs choses et donc on a amélioré beaucoup euh, la plateforme, que ce soit sur le téléphone, sur le web, sur euh, la dernière version. Également, on a essayé de tout faire pour que l'application puisse être intuitive et bien être utilisée dans DHIS2. Et également, ceux qui utilisent le DHIS2, ils ont un système avec lequel ils peuvent interagir. Donc, quand je vois ces unités d'organisation, on essaie de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, même s'ils ont déjà vu ça euh, par le passé. Donc, on veut que les gens puissent utiliser facilement euh, cette extension dans leur application également. Nous avons d'autres outils euh, comme euh, le Java DHIS 2, qui permet l'interopérabilité de l'application. Également, nous avons euh, les outils euh, normalisés des développeurs qui permettent de tester l'application pour pouvoir euh, voir comment est-ce qu'on a réussi à améliorer l'agilité en de travailler sur la plateforme de base. Également, nous avons ce que nous appelons le DHS2 App Hub, qui permet de partager les innovations pour, avec les autres personnes dans la communauté pour que l'innovation puisse être utilisée à nouveau et être plus efficace parce que ça s'applique à beaucoup de contextes. Également, il y a euh, la documentation qui est devenue plus extensive, de même que la communauté et la formation qui permet de pouvoir travailler et mettre en place ces applications-là. Et voici euh, le, la capture d'écran du portail des développeurs DHS2 qui vous permet d'avoir accès à cette communauté. Si vous ne connaissez pas euh, ce, cette plateforme, vous allez sur dhs2developer.org et puis euh, vous allez pouvoir nous contacter. Nous espérons que. Euh, des développeurs sur euh, le terrain de votre côté peuvent aussi rejoindre l'équipe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019? Il y a eu beaucoup de choses qui s'est produit depuis que l'idée la, de l'application a été introduite lors de la, la conférence annuelle. Quasiment euh, toutes les applications qui ont été développées par l'équipe dont dhs 2 ont été utilisées par des dizaines d'applications tiers, des applications tierces qui aussi ont essayé de tirer profit de ce que nous faisons maintenant. L'application la de base de transition a aussi été prise en compte par l'équipe pour pouvoir résoudre les problèmes de bugs de la manière la plus rapide possible. Également, nous avons développé des académies et aussi développé des programmes de sensibilisation et ça a permis que les gens puissent partager leur connaissances et avoir des feedbacks de la communauté des développeurs pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos outils et nos infrastructures. Une des choses qui a été mentionnée hier, je ne sais pas si c'est assez bien compris par tout le monde, c'est que 2.38.0 a vu le jour, 2.38.1 va bientôt voir le jour. Et ça, c'est seulement du côté euh, serveur de DHSE. Et toutes les applications peuvent être, être installées de manière indépendante de vouloir intégrer euh, d'autres paramètres directement. Donc, on essaie de beaucoup travailler pour avec des développeurs tiers pour pouvoir améliorer euh, nos processus pour que tous ceux qui utilisent les HS2 puissent avoir de nouvelles fonctionnalités assez rapidement pour pouvoir euh, améliorer leur application et, et fixer les bugs qui peuvent euh, avoir lieu de même que d'autres avantages également. Donc, pour me résumer tout simplement, pour ce qui est de la plateforme, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de pouvoir euh, bâtir l'innovation assez rapidement et de manière facile, euh, facile. Continuer à maintenir euh, le développement aussi. Et également, ça nous permet de pouvoir réduire les coûts en matière d'investissement pour pouvoir avoir de l'innovation sur l'application des HSE. 2 Et également, ça nous permet de le gagner en temps parce que euh, ce n'est pas très facile de pouvoir euh, avoir de l'innovation dans les applications. Une fois que c'est fait, vous devez tout faire pour, pour maintenir ces innovations. Même si c'est fait dans un pays, il faut tout faire pour, euh, faire pour rendre ça disponible dans tous les pays. Également, on n'utilise pas, on, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour pouvoir maintenant. Euh, partager euh, les, les, les nouvelles innovations. Vous savez que dans des 2 c'est pas euh, très difficile. On peut avoir accès à toutes les innovations sans être euh, formé à nouveau sur la nouvelle application à chaque fois. Donc, euh, mes collègues, Prosper, il vient de Kisb Uganda et va nous parler de la couleur. Pour, pour le développement de, de, de, de, de, de l'application en l'Ouganda,